J'ai participé à fonder un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte dans lequel on est euh, une série d'acteurs. On essaye d'agir pourquoi Pour transformer la démocratie, pour euh, engager une forme de transition démocratique. Dans ce collectif Démocratie ouverte, on a décidé d'engager une forme de transition démocratique, que ce soit local, que ce soit euh, régional, national ou global. C'est une démocratie qui est plus transparente, où le citoyen peut savoir plus tout ce qui va se passer euh, et donc pouvoir se connecter à ce qui se passe, euh, plus participative, c'est-à-dire que le citoyen il est plus acteur de ce qui se passe, euh, de la prise de décision, donc je vais pouvoir euh, venir donner mon avis euh, et que cet avis, je suis sûr qu'il va être pris en compte de telle ou telle manière, et plus collaborative, c'est-à-dire qu'on est plus dans une logique de faire ensemble, de réseau, euh, de, euh, de connexion horizontale que dans une logique telle qu'elle existe aujourd'hui, de verticalité, euh, de pyramide, de, de décision euh, et, euh, et de logique euh, de, de délégation et de représentation. C'est ça, plus de transparence, de participation et de collaboratif. On essaye de, de pousser à ce que ça, ça, ça, ça s'accélère, que ça aille de plus en plus vite vers de plus en plus et de mieux en mieux de démocratie. C'est ça le, aussi l'ambition le, la, la, de Démocratie Ouverte et le, et le projet politique de Démocratie Ouverte. Quand on se met en recherche, quand on se met à rencontrer les acteurs de, de la transition qui essayent des choses, on se rend compte qu'il y a d'une part une énergie folle que dès qu'on est dans une logique d'action euh, on, on passe du, du verre à moitié vide au verre à moitié plein, on passe de gens qui euh qui voient les choses de manière négative, à des gens qui voient les choses de manière positive et, qui, euh, et qui, ont, qui communiquent ce positif. La plateforme Parlement et citoyens, pour co-construire des, des propositions de loi, c'était pas forcément gagné d'avance. Et ça marche. Euh, et il y a des lois qui sont passées avec cette logique de co-construction. Et, euh, et ça, on est super content de ça. Et maintenant, on généralise la plateforme Parlement et citoyens à tous les députés et sénateurs qui voudraient mobiliser l'intelligence citoyenne et l'intelligence collective pour faire leur proposition de loi de manière d'une part plus transparente mais aussi plus collaborative avec l'implication du citoyen. Euh, et pareil pour beaucoup d'autres porteurs de projets dans Démocratie Ouverte. Euh, le fait de se nourrir des expériences qu'on réussit dans le collectif euh, et, et de, de pouvoir voir ce qui, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, euh, ça, ça, ça permet de, de, aussi d'être plus efficace. Euh, et donc le fait de se relier, de se regrouper, on est plus fort ensemble dans Démocratie Ouverte que si on faisait chacun notre initiative de notre côté. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui, a, qui fait partie des, du succès de Démocratie Ouverte. Beaucoup de porteurs de projets qui, notamment avec le numérique, essayent de proposer des solutions pour faire différemment la démocratie. Donc expérimentent, ils ont les mains dans le cambouis euh, ou dans le code en tout cas, euh, d'essayer de, de, de proposer, euh, que ce soit aux citoyens ou parfois aux institutions, aux élus, euh, des outils différents pour faire de la démocratie différemment. Euh, C'est ça les acteurs de démocratie ouverte, beaucoup. Donc on retrouve aussi, on essaye de faire un, un lien entre ces porteurs de projets, les institutions, les politiques qui à l'intérieur du système comprennent, font le même constat, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense, à, à faire le constat que ça dysfonctionne et, euh, et à essayer d'aller vers des nouvelles formes de gouvernance. Parfois certains sont timides, parfois certains sont de mauvaise volonté, clairement. Il y en a aussi qui essayent d'aller assez loin et c'est avec eux qu'on essaye de travailler pour expérimenter les outils que nos innovateurs démocratiques du réseau sont en train de, de, de développer. On a aussi dans le collectif autant de l'associatif que de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont chercher à faire ça avec des structures plus tournées vers le bien commun, d'autres qui essayent de, de qui ont une logique de, de gagner de l'argent avec, avec, et on n'est pas forcément contre, tant que euh, l'objectif c'est d'améliorer la manière dont la démocratie fonctionne plutôt que de me lamenter ou de dire « c'est horrible, je ne veux pas vivre dans un monde comme ça », j'ai décidé de me dire ben, « il y a sûrement des solutions qui peuvent être trouvées, il euh, y a sûrement des, des, des choses qui peuvent se faire » et donc c'est ça qui me, qui, me, qui me pousse à agir. En fait, ce qui vibre en moi, c'est euh, de voir que je me connecte aux autres euh, et, que, et que cette... Euh, cette envie que je peux avoir au fond de moi, je ne suis pas du tout le seul à l'avoir. Il y a énormément de gens qui l'ont. Et, euh, et ce qui vibre, c'est aussi de m'apercevoir que je ne suis pas le seul à agir, qu'on est finalement, euh, une, à mon avis, une majorité silencieuse euh, à agir. Alors certains, ça va être des micro-bouts de solutions qu'ils ont dans leur quotidien. D'autres vont agir de manière bien plus euh, impactante et bien plus engagée. Euh, mais, euh, mais ce, ce qui... Ce qui ce qui me touche au fond, c'est euh, ces gens qui euh, sont prêts à, à prendre des risques pour euh, changer des choses euh, dans leur propre vie. Pour derrière enclencher un changement plus important autour d'eux et dans la société en général. J'abandonnerai pour rien au monde, quoi. je suis super heureux, euh, même si c'est pas tout le temps facile, ni économiquement, euh, ni euh, en termes de, euh, de stabilité, de, de savoir ce que va être ma vie après-demain, euh, mais en même temps il y a une telle puissance, une telle énergie euh, qui nous porte quand on est des, des, des, des acteurs, que c'est euh, assez génial à vivre, donc voilà ce qui me motive c'est participer à, à cette nouvelle société qu'il faut qu'on construise ensemble, qu'il faut qu'on dessine ensemble, euh, et, et en être un des acteurs parmi beaucoup d'autres euh, que vous, vous interviewez. Aujourd'hui je considère qu'on est au Moyen-Âge de la démocratie, c'est-à-dire qu'on est juste avant la Renaissance, on est peut-être au début de la Renaissance, il euh, y a euh, énormément d'idées et de moyens de, de faire évoluer cette démocratie pour aller vers un pouvoir d'agir du citoyen plus grand. On sent bien qu'on est dans une période de l'histoire où le modèle de société dans lequel on est, ça ne marche plus tel que ça fonctionne aujourd'hui, ça dysfonctionne, et on a en face de nous des enjeux gigantesques euh, du réchauffement climatique, ou en tout cas de, de la non-maîtrise de notre environnement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de, de gérer de manière durable notre environnement et on sent que notre modèle de société il va droit dans le mur. Euh, et ça, de plus en plus de gens le sentent. C'est d'une part d'oser y aller, quoi, de se lancer, euh, parce que moi je suis designer de formation et dans la culture du design, il y a le fait de prototyper, de faire de l'essai-erreur, de bricoler, d'essayer, de, donc de partir sur le terrain, les, les, les, les pieds sur le, dans la glaise, quoi, pour... Euh, pour essayer les choses. Et donc, rentrer en empathie avec les gens, aller au contact de, de l'usager, du citoyen, euh, ça permet de, de, de donner une énergie folle et de comprendre comment fonctionne l'écosystème. Euh, donc Un des conseils, c'est d'aller sur le terrain et de ne pas hésiter à se lancer dans, dans les projets, à prototyper des choses, à essayer euh, et, et à rentrer dans une logique d'amélioration continue. Am I too bright?